donc avant de reprendre et d'attaquer sur les classes et les helpers, euh, je voulais simplement vous préciser qu'il manque un petit bout de code que j'ai oublié de laisser dans la vidéo précédente donc on, on le met ici et normalement tout devrait entrer dans l'ordre à part ça je vais mettre mes petits panels Ok. Voilà. Alors, euh, ici, on va mettre un nouvel espace. Pleine page. Et on va mettre, bonjour. Nous sommes actuellement le. Et ici, on aimerait bien mettre une date. Donc euh, je vais prendre un exemple vous faites une récupération d'une date donc euh, euh, depuis une base de données et souvent en fait le problème des bases de données c'est que vous les récupérez en format anglais, donc c'est pas un problème en soi, moi je trouve même que c'est bien, parce qu'il y en a souvent qui vont pallier à ce... au fait que ça soit en anglais en demandant à la base de formater cette date, moi je suis pas trop d'accord avec cette façon de faire, je préfère que ma base de données reste une base de données et qu'elles me fournissent de la data, et c'est l'application de formater la donnée. Donc nous, c'est exactement ce qu'on va faire, on va formater les données qu'on va récupérer. Si on a, par exemple, la date d'aujourd'hui, une date en anglais de cette forme-là, on aimerait bien qu'elle s'affiche euh, du type euh, plutôt comme ça. Un format qui revient beaucoup plus souvent en français euh, et ben c'est exactement ce qu'on va faire Hop. Euh, on va faire ça avec un utilitaire donc moi je mets tout ce qui est utilitaire dans un dossier classe Et on va créer un date.php donc ce que je vous conseille de faire c'est pour les utilitaires, donc les éléments que vous allez rappeler souvent, c'est de faire des classes statiques. Euh, les classes statiques, en fait, c'est des classes qui n'ont pas besoin d'être instanciées, donc vous n'aurez plus à faire. Ça, ça va être terminé. Vous avez, donc si vous faisiez ça, en fait, vous auriez appelé euh, la date. Hein, ce qui vous aurait retourné une date formatée, mettons. Voilà ça Et ensuite, vous avez, vous l'auriez fait comme ça. Bah, ça, on n'aura plus besoin de le faire. On va passer de devine à ligne, On va faire directement écho le nom de la classe, suivi de la méthode statique. Donc, c'est, je trouve que c'est une méthode beaucoup plus rapide et intuitive à utiliser. Et pour ça, ça nécessite un petit mot-clé. C'est le fameux statique. Donc, à part ça, il n'y a rien à savoir. Euh, le code c'est le même, le return c'est le même, etc. etc. Donc là, je veux une fonction qui s'appelle getDate, qui est un pronom date, et un format, qui de base rend FR, fr On va travailler sur le format. que ma date soit, soit 1. Hop. Et par un défaut, on va faire en sorte que la date soit en anglais quand même. Donc les anglais écrivent comme ça, Hop. et on return la date. Voilà. Donc maintenant, ce helper va être disponible sous forme de classe. Et si on voudrait l'utiliser, eh bien, il faudrait tout simplement l'inclure. Alors, moi je vous conseille de vous mettre les inclusions un tout petit peu plus en haut. Hop. Donc si on imagine quelque chose comme ça. On récupère une date en anglais. Ça, nous suite théoriquement, voilà, ça va m'afficher la date en français, c'est bien ce qu'il fait. Si j'avais mis un format mexicain, mettons, il revient en format américain. Donc ça, ça fonctionne. Donc voilà pour la présentation des. tout ce qui est helper. Donc ce serait comme ça que vous l'utiliserez. Donc dans la prochaine vidéo, on va passer... La dernière partie, c'est la configuration. À tout de suite.